Hello les amis Pogote, c'est Carole du blog The Family Pogote. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent début de semaine. On est mercredi et donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Pour vous abonner, je vous mets les liens juste en-dessous. Et aujourd'hui, je vais vous parler des travaux qu'on a entrepris dans notre chambre, ainsi que les futurs travaux, parce qu'on n'a pas tout fini. Confinement oblige, nous avons parlé en fait, tout le matériel nécessaire pour finir ces travaux et puis en même temps j'en profiterai pour vous montrer également euh, le dressing que nous avons avec euh, Monsieur Coucotte puisque euh, notre dressing à deux tient simplement entre ces deux portes. Euh, je vous montre aussi euh, bah, les projets que j'ai au niveau de la déco parce que vous voyez derrière moi on voit en fait des bandes euh, de peinture qu'il y avait précédemment euh, un magnifique cadre végétal. Donc j'ai trouvé quelques euh, créations et astuces de fabrication sur Pinterest. Pinterest, je vous mets le lien juste en dessous. Je trouve ce réseau euh, génial justement pour tout ce qui est euh, idées déco, les recettes de cuisine. C'est euh, hyper facile d'épingler par rapport à... En fait c'est comme si vous créez un. Enfin c'est pas comme si vous créez un tableau et ensuite ce tableau par exemple va s'appeler déco, déco chambre ou travaux chambre et vous allez pouvoir épingler toutes les idées toutes les images qui vous plaisent donc notamment ce, euh, ce réseau qui est Pinterest je l'utilise énormément pour toute l'organisation des travaux et toutes les idées que je peux piocher à droite et à gauche donc ici il va y avoir un magnifique mur, euh, enfin, mur cadre végétal mais je pense qu'il qu va bien faire une, une bonne partie du mur parce que en fait après le ponçage j'ai mis plusieurs sous-couches et plusieurs couches de blanc mais je pense qu'en fait euh, en plus c'est un mur où il y a eu un dégât des eaux euh, donc concrètement euh, il va falloir que je camoufle euh, un petit peu ça ou éventuellement avec du papier peint mais je trouvais l'idée euh, beaucoup plus sympa d'apporter de la verdure donc je vous fais quand même le tour de la chambre et puis après on se pose tranquillement pour euh, que je puisse euh, vous dire les projets de cette future chambre donc c'est une chambre on a fait les travaux euh, très récemment puisque comme je vous disais elle a été impactée par euh, des dégâts des eaux donc euh, monsieur beaucoup a apporté euh, la télé ça c'est quelque chose qui a apporté une, un peu de discorde parce que moi je suis pas du tout pour la télé dans la chambre mais bon il faut aussi réussir à trouver un équilibre donc là j'ai le miroir qu'on va bientôt prochainement mettre au mur. Bon, je trouve sympa aussi qu'il soit posé comme ça mais un peu dangereux pour les enfants et puis je trouve que c'est pas du tout pratique pour le côté du euh, du nettoyage euh, du sol là c'est pareil le parquet on l'a changé euh, récemment et vous voyez il manque les plaintes donc euh, là c'est pareil confinement oblige euh, il va falloir attendre un petit peu avant d'aller chercher les plaintes donc euh, j'ai mis en fait une peinture euh, qui est euh, top avec du blanc parce que je pars toujours du principe où, euh, la meilleure couleur neutre donc le blanc en fait permet vraiment de pouvoir euh, lorsque l'on a envie de changer sa déco euh, je, je m'entends hein, j'ai pas je suis plutôt sur là d'ailleurs la porte à repeindre quand je la vois euh, derrière moi la porte à repeindre et puis ça c'est des, des les anciennes poignées que j'ai bombées en noir mais en fait ça tient pas du tout je vous montre euh, toute la peinture en fait euh, c'est caille enfin c'est pas très très joli en, en, en termes de en finition donc euh, là concernant les poignées donc on va en commander euh, des nouvelles hein, en noir j'ai cherché vraiment sur le marché de l'occasion mais alors euh, aucune poignée noire ça doit être euh, trop récent je dirais pour euh, pour en avoir pour en trouver et malheureusement, le fait d'être bombé, euh, en, voilà, au bout d'un moment, la peinture, euh, peinture s'écaille et ça, fait, ça doit faire un an et demi que je les ai bombés. Donc euh, voilà, ça ne tient pas très très bien en, dans, le, dans le temps non plus. Euh, autrement, ici, donc, on a en fait euh, une lampe, euh, donc, une télé pour... Euh, Monsieur Cocotte. Ici, on a notre commode avec tout ce qui est sous-vêtements. Et moi, j'ai par exemple mes shorts, enfin, tenues un petit peu plus homewear, sportwear, tout ce qui est un petit peu plus cool. Alors, le point intéressant à vous partager, c'est le dressing. Alors ici, on a la partie de Monsieur Cocotte. Voilà. Et là, tout en haut, il va falloir que je remettre ça un peu plus au clair, c'est euh, les affaires de piscine, là les affaires donc, de monsieur. Euh, du coup, ma partie dressing, donc ici on a la partie dressing euh, été-hiver, enfin euh, tout mon tout dressing est ici. En haut, on va avoir mes deux manteaux hiver et puis juste en dessous, bon on a encore, euh, voilà, étant donné qu'on on est arrivé dans la chambre euh, il y a trois semaines maintenant et on a encore un petit peu de tri à faire, mais euh, les chaussures aussi sont là puisque euh, de une soixantaine de paires de chaussures il y a un peu plus de 7 ans, je dois être à, euh, allez, sans mentir, je dois être à une quinzaine de paires de chaussures parce que c'est vraiment mon péché mignon, mais elles sont toutes d'occasion dont certaines que j'ai achetées il y a plus de 7 ans euh, de très bonne qualité. Alors, ici, on a le lit. Alors, monsieur, tu a refait des prises comme ça, donc elles sont un peu écartées du lit. Mais c'est pour une très bonne raison. Donc là, on a un lit en 140... Non. Donc là, on a un lit en 160 par 180. À chaque fois, je me trompe. Sauf que c'est une galère pas possible parce qu'entre Monsieur Cotte, qui est quand même euh, grand, moi qui suis assez grande aussi, et puis ben, on a quand même trois enfants qui nous rejoignent régulièrement euh, dans notre chambre, euh, notamment bah, que boxe soit dans la nuit ou le matin. Enfin, bon. euh, et donc, euh, je, voilà, pour notre confort, le jour où nous changerons, de matelas, nous passerons à un matelas je pense en 180 par 2 donc c'est aussi pour ça qu'en fait les prises ont été faites de façon éloignée pour en fait euh, correspondre aux futures dimensions du lit. Je vous refais un petit tour et n'hésitez surtout pas à poser des questions sur l'organisation. Regardez également les vidéos sur le tri-dressing que j'ai faites il y a quelques temps, qui pourront aussi vous apporter des pistes et euh, réussir votre challenge de tri des vêtements. Allez, c'est parti, je vous remontre ça, parce que je ne suis pas plus fière d'avoir fait mes travaux et notamment la peinture que j'ai réalisée moi-même et j'ai même fait le plafond. Bon, bah, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et puis euh, abonnez-vous. Ciao